A drugstore or pharmacy, une pharmacie. A pharmacist, un pharmacien. Drugstores are full of medicine. Des médicaments. To feel, se sentir. Je me sens bien, I feel well. I don't feel well, je ne me sens pas bien. To cough, tousser. The cough or coughing, la toux. To sneeze, éternuer. The sneeze or sneezing, l'éternuement. To wipe or blow one's nose, se moucher. A handkerchief, un mouchoir. And finally, the sleeve of a coat, la manche. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des médicaments ici? Mais oui, monsieur, c'est une pharmacie. Une pharmacie est pleine de médicaments. Ah bon, parce que je ne me sens pas bien. Oh, vous ne vous sentez pas bien? Non, j'ai besoin de médicaments. Bon, oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que... <rire> je tousse. Toussez, <rire> toussez toute la journée. Oh oui, c'est vrai, vous avez une mauvaise toux. Oui, c'est une toux très mauvaise. Alors, vous avez besoin de... J'éternue aussi. Ah! Oh, mais mouchez-vous, monsieur, mouchez-vous! Me moucher? Mais oui, quand on est ennu, il faut se moucher après. Ah bon? Ah! Oh, mais pas avec la manche! On ne se mouche pas avec la manche! Pas avec la manche, mais avec quoi alors? Avec un mouchoir. Tenez, monsieur. Merci. Alors, mouchez-vous? Vraiment? Oui, vraiment. Bon. Oh! Vous n'avez pas un mouchoir moins dur? Des médicaments, medicine. Tousser, to cough. La toux, the cough. Éternuer, to sneeze. L'éternuement, the sneeze. Un mouchoir, handkerchief. Cough syrup, le sirop contre la toux, will soothe or relieve a sore throat. To relieve is soulager. Similarly, nose drops, des gouttes pour le nez, will relieve a stuffy nose. Using the future tense, ça soulagera le nez. It will relieve the nose. A cold is un rhume. I've got a cold. Je suis enrhumé. Oh, mais on ne se mouche pas avec la boîte. On se mouche avec les mouchoirs en papier qui sont dans la boîte. Tenez, monsieur. Est-ce que je peux avoir des médicaments, maintenant? Oui, euh, je peux vous donner un sirop contre la toux. Ça soulagera votre gorge et comme ça, vous tousserez moins. Le sirop contre la toux. Bon, et qu'est-ce que vous avez contre l'éternuement? Eh bien, je peux vous donner des gouttes pour le nez. Ça soulagera votre nez. Et, et j'éternuerai moins? Oui, c'est ça, monsieur. Et les gouttes pour le nez sont bonnes pour le rhume en général. Le rhume? Quel rhume? Mais si vous toussez et si vous éternuez beaucoup, ça veut dire que vous avez le rhume. Vous êtes enrhumé, c'est tout. Oh, pauvre moi, je suis enrhumé. Oh, mais ce n'est pas grave, monsieur. Ah bon? Alors, je dois boire le sirop contre la toux et les gouttes. Non, non, non, non, non. Vous buvez seulement le sirop, pas les gouttes. Qu'est-ce que je fais avec les gouttes? Les gouttes sont pour le nez. Ah, pour le nez. Ah. Le sirop contre la toux. Cough syrup. Soulagé. To relieve. Des gouttes pour le nez, nose drops, je suis enrhumé, I've got a cold. Ointment, such as the stuff you rub on your chest, longuant, to rub in the sense of massage, frictionner, a pill or tablet, un comprimé, you have to swallow pills, il faut avaler les comprimés, perhaps two after each meal, deux après chaque repas. I feel much better now, you might say. Je me sens mieux, maintenant. Non, pas comme ça. Il faut mettre les gouttes dans votre nez, comme ça, quand vous êtes couché. Ah, je comprends. Quand je suis couché, hein? <rire> Avez-vous autre chose contre le et oui, oui, nous avons de longan. De longan, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour votre poitrine. Vous frictionnez votre poitrine avec un peu d'ongan, comme ça. Ça chauffe la poitrine. Bon, chauffez la poitrine. Et ça fait du bien quand on est enrhumé. Et avez-vous autre chose? Eh bien, je peux... vous donner des comprimés. Des comprimés? Oui, il faut avaler deux comprimés après chaque repas. Deux après le petit-déjeuner, deux après le déjeuner et deux après le dîner. Bon. Alors, vous prenez le sirop contre la toux. Je bois le sirop, oui. Euh, les gouttes pour le nez. Les gouttes que je mets dans le nez... Euh... long. Longan, longan, longan... Ah! J'avale longan! Quoi? Non, non, non, non! non. Il ne faut pas l'avaler! C'est pour frictionner! Ah oui! J'oubliais! Frictionner! Ce sont les comprimés qui... Frictionner avec les comprimés, oui! Ah! Ah oui! Oh! Oh, oui. Oh, je me sens mieux, maintenant! Ah! Oh. Longan. Ointment. Un comprimé. A pill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 Vous ne vous sentez pas bien? Non, oui. j'ai besoin de médicaments. Bon, oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que... <rire> Je tousse. Tousser, <rire> tousser toute la journée. Oh, oh mais c'est vrai, vous avez une mauvaise toux. Oui, c'est une toux très mauvaise. Alors, vous avez besoin... J'éternue de... aussi. <rire> <rire> oh, mais mouchez-vous, monsieur, mouchez-vous. Mais moucher? Mais oui, quand on éternue, il faut se moucher après. Ah, bon. <rire> <rire>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 Longan, longan, longan, Ah, J'avale longan. Quoi Non, non, non, non, non, non. Il ne faut pas l'avaler. C'est pour frictionner. Ah oui, j'oubliais. Frictionner. Ce sont les comprimés qu'il. <rire> frictionner avec les comprimés. Oui. Oui. Ah. Oh! Oh, oui. Oh, je me sens mieux maintenant. Ah. Oh!